Il faut d'abord télécharger l'application Followers en end Followers dont le lien est en description. Ensuite bien sûr la lancer. Puis on ouvre le menu à gauche et on clique sur iFollow. En outre, je vais d'abord ouvrir mon compte Instagram pour qu'on constate mon nombre d'abonnements ici. Bon, on constate une petite différence là mais c'est trop rien. On clique sur un bouton en haut puis on valide. Dès lors, on peut ensemble déjà constater que le nombre d'abonnements diminue au fur et à mesure.